Ça fait maintenant quelques années que je suis équipé des montres KOROS, notamment la KOROS Vertix 2 qui m'a accompagné dans pas mal d'aventures, et notamment le GR20 en 3 jours en totale autonomie, et à la fin il me restait 36% de batterie, bref un grand succès. C'est une montre que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup et la marque m'a gentiment envoyé la KOROS Apex 2 Pro et la KOROS Apex 2 Pro. Pas pro et je te présenterai aussi le petit pod 2 que j'ai eu à tester et donc on va en parler c'est parti alors pour te mettre un petit peu de contexte moi j'ai commencé avec des montres garmin et puis ensuite j'ai eu besoin de faire une trace en orientation et on m'a prêté une sunto donc j'ai une petite expérience avec garmin une petite expérience avec sunto pas d'autre expérience avec d'autres marques de type polar euh, ou euh, d'autres acteurs euh, du marché et c'est exp... quelque chose qui est important de savoir parce que ça veut dire que j'ai eu l'occasion de tester d'autres modèles. Pas des modèles très très haut de gamme de chez les marques et donc mon expérience est limitée à ça. Donc il va falloir que tu prennes ces informations comme ça. Je ne suis pas un... le plus grand testeur et des gens le font très très bien. Comme le site Montre Cardio GPS avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer sur des épisodes de podcast que je t'invite à aller écouter sur l'instinct Outdoor si tu veux creuser certains sujets comme comment ça marche un GPS tout simplement. Alors qu'est-ce qui est important pour moi quand on va choisir une montre eh bien C'est qu'elle ait un GPS et des données qui soient fiables, que les données qu'elle nous donne ont pu cifier, et aussi qu'on ait une autonomie qui soit satisfaisante pour partir plusieurs jours en expédition si on a besoin de partir... En aventure, en orientation, ou si on va faire un ultra trail qu'on puisse se mettre la trace sur euh, la montre parce que ça arrive qu'il y ait des débalisages et donc qu'on qu puisse avoir ce, ce moyen d'orientation supplémentaire par rapport au balisage, et bien c'est quelque chose de plus et c'est quelque chose qu'on va avoir de plus souvent, notamment comme sur le Grand Raid du Finistère, où il bah, n'y a pas de balisage, donc du coup tu es bien obligé d'avoir une montre qui t'accompagne jusqu'à la fin et là, la Coros Apex de Pro c'est quelque chose, que c'est une, une capacité qu'elle peut, tu pendant plusieurs heures, tu vas pouvoir aller en orientation avec ta montre en mettant tout simplement le tracé GPX dedans et personnellement ce que j'adore chez Coros et c'est pour ça que je les appelle le, le Apple de la montre cardio GPS parce que tout est ultra simple. C'est simple, simple et simple. Tu n'as pas besoin d'être un geek ou tu n'as pas besoin d'aller sur un ordi et regarder 8000 tutos pour faire les choses. Tout est simple, intuitif et tu n'as qu'à allumer les choses pour que ça marche. Par exemple, quand tu es un fan d'Apple comme je le suis, eh bien, si tu achètes des Airpods, tu ouvres tes Airpods juste à côté de l'iPhone et voilà, ça y est, c'est bon, c'est détecté. Là, c'est pareil avec le petit euh, Pod 2. Si tu n'as qu'à l'avoir à côté, pouf, c'est détecté, pas besoin de, de faire des connexions ultra complexes. Un petit QR code au départ à scanner et fin de l'histoire, on n'en parle plus à chaque fois, c'est simple à utiliser. Alors si tu veux euh, par exemple mettre une trace GPX dans euh, ta montre, là encore c'est ultra simple. Tu n'as qu'à aller télécharger une trace GPX qui t'intéresse sur le site qui t'intéresse. Tu l'ouvres avec l'application Coros, synchronisée avec la montre. Fin de l'histoire, ça y est, la trace GPX est dans ta montre. Tu n'as plus qu'à la lancer sur la montre. Et c'est parti en ce qui concerne les euh, entraînements, eh bien c'est pareil, c'est simple, c'est intuitif, ça se met automatiquement sur ta montre et tu n'as plus qu'à lancer. C'est pareil, c'est parti, c'est simple. Et moi, c'est quelque chose que j'adore chez Coros, c'est que tout est simple, tout est compréhensible, c'est fluide, les interfaces sont simples d'utilisation. On peut y retrouver ses euh, entraînements de manière colorée, c'est. Euh, c'est très compréhensible, on a toutes les données qu'il nous faut. Alors si tu veux, et ce que j'appelle moi un ingénieur du travail et que les données pour toi c'est vraiment quelque chose de très important, tu vas pouvoir optimiser toutes les données que tu vas pouvoir avoir et récolter avec ta montre. Avec ce petit pod 2, parce que la montre, bah, ça marche avec des GPS et les GPS dans des tunnels, par exemple, bah, ça ne te voit pas. Donc du coup, avec le petit pod, eh bien, tu vas pouvoir retrouver euh, ton, ta trace de façon fluide, même si tu passes sous un tunnel, tu vas avoir le suivi de ta trace. Si tu t'entraînes en intérieur, eh c'est pareil, tu vas pouvoir euh, avoir des données qui vont être fiables avec ce petit pod 2 et d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de tes données que tu vas pouvoir recueillir après sur ta montre et détaillée euh, sur ton téléphone. D'ailleurs, quand je te dis qu'il est ultra simple, ce petit pote 2, c'est qu'il n'y a même pas de bouton dessus, tu n'as qu'à connecter ta montre, l'allumer, hop, ça le détecte, c'est parti, tu as une station de charge qui se connecte en USB-C, et puis, euh, une fois qu'il n'y a plus de batterie dessus, tu le remets dessus, fin de l'histoire. A... Ça ne va pas plus loin que ça, voilà. C'est tout le temps euh, fonctionnel, dès que tu as besoin de partir en entraînement, si tu as pour le coup un peu de batterie dessus, et eh bien c'est bon, c'est parti, et la batterie dure quand même un bon moment. Alors, euh, aussi sur la Coros Apex 2 ou la Coros Apex 2 Pro, qu'est-ce qui va changer Eh bien, c'est tout simplement la taille de la montre. Donc, tu vas avoir une, euh, une moins bonne lisibilité des données sur la montre qui est un peu plus petite. Mais par contre, au quotidien, si tu as un poignet qui va être un peu plus fin, eh bien, ça va être un peu plus euh, confortable et c'est quelque chose d'un peu moins placard, qui va faire moins grosse montre de sport, comme peut le faire la Coros Vertix 2. Personnellement, c'était du monde que j'avais tout le temps au poignet, la Vertix 2. Et depuis que j'ai reçu la Apex 2 Pro, eh bien, c'est la Apex 2 Pro qui est à mon poignet. Parce que je la trouve plus discrète, en noir. En plus, elle est un petit peu plus euh, passe-partout. Le bracelet, il est aussi un petit peu différent. Celui que j'ai, c'est un bracelet qui est scratch et qui va pouvoir s'ajuster. Par exemple, quand je pars faire une séance, euh, eh bien, je resserre un petit peu le bracelet pour que les données euh, cardio soient un peu plus précises. Et on va avoir aussi la possibilité du coup, de détendre un peu le bracelet quand eh bien on ne sera pas en, en entraînement. Donc c'est une chose qui est quand même assez intéressante on, si on ne veut pas avoir un garrot à la place d'une un, montre au poignet. Au-delà de la lisibilité des données, forcément la montre est un peu plus petite, du coup on va avoir une autonomie qui va être un peu plus faible mais toutes ces données, toutes ces caractéristiques techniques, j'imagine que vous les avez déjà lues quelque part et si ce n'est pas le cas, bah je vous mets un article dans la description qui va vous répertorier toutes ces comparaisons de, de données statistiques, de, de qualité de GPS, d'autonomie, de, euh, de, de comparaison, de plein de sujets différents et ils font ça très très bien euh, par rapport à moi. Moi tout ce que je peux vous recommander c'est vraiment d'aller euh, chez Coros par sa simplicité d'utilisation. Alors une petite limite quand même que je dois dire que je dois dire, je dois le dire parce que c'est mon boulot aussi d'être transparent avec vous et d'apporter de, aussi des axes d'amélioration chez Kouros il y a un petit inconvénient c'est la molette ici la molette, et eh bien, quand tu vas porter par exemple un gant et eh si tu mets la molette de ce côté là c'est possible que ton gant appuie sur cette petite molette et du coup que ça arrête ta séance et que tu sois obligé de, repart de relancer la séance, c'est quelque chose qui est un petit peu Contraignant quand tu vas être en entraînement, surtout si tu t'en rends pas compte et que ça s'est produit au début de ta séance, bah voilà, ta séance elle est arrêtée. <rire> problème de riche, problème de riche, gros problème de riche. Et si elle s'est jamais relancée, bah voilà, c'est une séance qui est, qui est foutue. Maintenant, il y a une petite astuce pour, euh, pour contrebalancer ça, c'est que tu peux aussi très bien retourner la montre et mettre la molette de l'autre côté et ça aussi ça s'adapte, c'est des questions d'habitude, c'est des questions de goût, de choix parce que si tu portes la montre sur le bracelet, euh, enfin sur le poignet gauche et, ou sur le poignet droit forcément il va falloir adapter l'orientation de la montre et ça tu peux le faire dans les paramétrages très facilement, très simple alors l'autre avantage chez Coros c'est que vous allez avoir des mises à jour et pas des moindres, des grosses grosses mises à jour parfois par exemple quand j'avais la Coros Vertix 1 et eh bien il n'y avait pas de cartographie dessus Quelque chose qui était présent du coup sur la Coros Vertix 2 dès l'achat, et là il y a eu une mise à jour qui a permis à la Coros Vertix 1 d'avoir la cartographie dessus. Alors, le côté tactile, c'est pas hyper fluide, mais euh, ça fonctionne. Et ça, c'est pas n'importe quoi comme mise à jour. Imagine, tu achètes une montre qui n'a pas le cardio, tu as une mise à jour, tu as le cardio. Bon, ça paraîtrait un peu bizarre parce qu'il faut quand même la technologie pour lire le cardio, mais bref, c'est pour vous donner un peu le, le stat, la, la strate de, de mise à jour que euh, vous pouvez avoir chez Kouros. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant, je trouve, chez Coros et qu'ils mettent à jour euh, leurs produits sans non plus les rendre complètement obsolètes et qui vont ramer. Et l'achat d'une montre, c'est quand même quelque chose d'ultra euh, important parce que c'est un gros investissement, c'est quelque chose que vous allez garder plusieurs années, on parle quand même d'un produit que vous allez garder plus de 5, 6, 7, voire même 10 ans. C'est quelque chose d'important. Voilà, ce n'est pas comme une paire de chaussures que vous allez changer tous les ans. Donc quand vous allez investir, investissez dans un produit qui peut durer longtemps. Et ça, avec votre Coros Vertix, que vous preniez une Apex 2 Pro ou une Coros Vertix, c'est des produits qui vont durer très longtemps dans le temps. Ils sont, ils sont solides. Enfin voilà, je ne compte, compte même plus le nombre de fois où j'ai ripé ma montre contre un passant de porte. Et pourtant nickel donc là encore fiabilité simplicité c'est quelque chose que personnellement je recherche beaucoup sur un produit et c'est euh, quelque chose que Koros m'a apporté. Donc en plus, ils ont euh, aussi un partenariat avec The King, euh, Rey, euh, Kylian Jornet. Ils ont sorti une édition limitée euh, très récemment. Et donc, je te mets le lien dans la description. Elle est super belle, son édition limitée. En plus, si tu fais partie des premiers à la commander, et eh bien euh, si tu regardes cette vidéo notamment à sa sortie, et eh bien tu vas te constater que Kylian fait un petit programme de coaching au passage, donc peut-être que tu auras la chance d'être coaché par Kylian Jornet. Il y a aussi euh, un certain élu de aussi qui utilise cette montre-là. Bref, de grands athlètes qui utilisent cette montre. Alors, euh, si tu, ça te dit d'avoir un produit simple, efficace, fiable et qui va te durer dans le temps, n'hésite pas à aller checker les liens dans la description pour en savoir un peu plus sur les produits Coros Vertix 2, Apex 2 Pro, Apex 2. Et aussi, si tu es fait partie des gens chez qui euh, bah, les données, c'est important, et que tu veux des données vraiment ultra, ultra fiables et ultra précises, encore plus précises que ce que peut apporter une montre, et aussi bah, si tu cours dans les conditions où ça, ça se justifie, eh bien, n'hésite pas à aller voir le petit euh, pod 2 euh, qui se fixera à ta chaussure, très simplement, très facilement. Bref, tout est simple, tout est facile, tout est fiable. Chez Kouros, c'est comme ça. Si tu as des questions plus précises, n'hésite pas à me les apporter dans les commentaires. Je lui ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, si toi aussi tu as une bonne expérience avec Kouros, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires. Et euh, aussi, j'en profite pour glisser un petit message pour aller écouter mon podcast, l'instant outdoor où on raconte des histoires toujours très inspirantes avec des athlètes, des aventuriers qui ont vécu des choses formidables et aussi des interventions d'experts comme par exemple sur le sommeil récemment avec Rémi Hurdiel. On y parle de choses toujours très intéressantes sur ce podcast L'Instinct Outdoor, enfin moi je trouve du, coup, du moins j'y prends beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était François, bye bye.